Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de la micro-soudure pour des micro-composants. Donc, je vais vous montrer quelques techniques de soudure pour bien réaliser des soudures de composants électroniques, particulièrement les micro-composants parce qu'ils sont de plus en plus populaires sur le marché. C'est de plus en plus populaire d'avoir des composants de surface et très très petits pour avoir des conceptions très compactes et très très denses en termes de composants. Aujourd'hui, je vais vous présenter les techniques de soudure et je vais vous présenter les circuits que j'ai reçus de la compagnie Weld PCB qui m'ont permis de nous offrir les circuits imprimés qu'on a dans la vidéo d'aujourd'hui. On va faire quelques tests et avec le microscope, ça va nous permettre d'avoir une belle visualisation de notre circuit et pour euh, réaliser les soudures. Vous le savez peut-être déjà, mais j'utilise PCBWay pour la manufacture de mes circuits imprimés lorsque j'ai des projets ou des conceptions à réaliser. Cependant, cette fois, j'ai utilisé euh, WeldPCB, donc une nouvelle compagnie que j'ai découverte et j'ai voulu essayer pour euh, faire la production de mes circuits imprimés, on va regarder un peu la qualité de leurs circuits euh, au microscope pour voir à quel point leur circuit est bien réalisé. On va utiliser leurs circuits, bien entendu, pour faire euh, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter quelques techniques d'assemblage et de soudure pour les microcomposants. Donc, on va apprendre davantage sur la compagnie, mais aussi sur les pratiques de soudure pour euh, les microcomposants qui sont de plus en plus euh, répandus dans le monde de l'électronique. Comme vous le savez déjà, les composants électroniques se retrouvent dans des formats de plus en plus petits, de plus en plus compacts et ces petits formats-là deviennent de plus en plus difficiles à souder. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des techniques euh, faciles pour réaliser des belles soudures, pour euh, vous permettre de réaliser des soudures de petits composants et ainsi utiliser de plus en plus fréquemment ces petits composants pour réduire la taille de vos circuits. En réduisant la taille, vous allez réduire les coûts, mais aussi vous allez pouvoir offrir la même application dans un format plus petit, ce qui est souvent un avantage pour euh, réduire par exemple dans un boîtier ou tout simplement euh, optimiser une conception. Avant tout, regardons les PCB de Weld PCB, donc l'entreprise que vous manufacturé mes PCB. Comme j'en ai trois avec moi, on va les regarder euh, au microscope. La compagnie m'a aussi fourni une tranche de PCB donc qui va nous permettre d'analyser une vue de coupe de notre circuit et même euh, ça va nous permettre de voir la qualité de leur circuit, la qualité de leur via parce que c'est bien souvent euh, une, un aspect très important lorsqu'on fait des très très petits via, on va avoir une bonne connectivité et une bonne qualité de nos, de nos via, donc on veut une bonne qualité de nos circuits en général. Et ce qui est particulier avec cette compagnie-ci, c'est la première fois que la compagnie m'envoie des dossiers, donc c'est euh, une feuille complète, la certification de mes PCB, donc plusieurs tests qui ont été effectués, donc c'est rare qu'on reçoit une telle documentation euh, provenant d'un manufacturier euh, chinois et je dois dire que la documentation est très complète. On offre euh, tous les détails sur les tests qui ont été effectués en usine pour euh, valider la fonctionnalité de mes PCB et valider que euh, ceux-ci respectent les normes qui ont été établies par l'entreprise. Donc, ce n'est pas simplement des circuits imprimés qui ont été faits euh, peu coûteux. Donc, nécessairement, il y a des tests qui ont été effectués. Et c'est ce petit détail qui va faire que cette entreprise, elle se peut qu'elle se démarque des autres entreprises, tout simplement parce qu'elle nous fournit des détails bien spécifiques de notre conception, de nos circuits qu'on a commandés. Donc, si on souhaite faire une production de masse, on va avoir les détails techniques euh, à savoir si les PCB euh, résistent aux tests et aux spécifications de l'entreprise. Dans ce rapport de certification, on va parler d'épaisseur de PCB, voir s'il respecte les normes de l'entreprise. On va vérifier s'il euh, résistent à certaines températures. On va vérifier si les largeurs de traces sont les bonnes par rapport aux largeurs de traces théoriques. Donc, c'est toute une documentation bien complète sur les spécifications que l'entreprise offre et sur les résultats expérimentaux de nos PCB, en fait de notre conception, qui ont été mesurés en laboratoire. Donc cette documentation-là, ça se peut que la plupart du monde n'en ait pas besoin. Donc, Cependant, c'est simplement pour vous dire que ça peut être un aspect intéressant si on souhaite offrir des PCB de bonne qualité et qu'on souhaite partir avec un produit de masse, donc on veut produire en grande quantité, ça peut être des informations qui sont très intéressantes à avoir. Afin de bien vous démontrer euh, toutes les zones de soudure et euh, d'avoir une meilleure résolution pour vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, je me suis équipé d'un microscope numérique. Les détails du microscope et de sa fabrication sont disponibles dans la vidéo, dans la description. Donc allez voir si ça vous intéresse. Donc plus de détails vont être disponibles concernant mon microscope. Aujourd'hui, on va analyser euh, le circuit que vous voyez présentement. Donc, il y a des emplacements très, très petits qui vont nous permettre de souder des composants et de vous montrer euh, les erreurs fréquentes qu'on peut faire avec euh, les circuits imprimés quand on soude des très, très petits composants. Et on va, euh, je vais vous donner des trucs pour souder des très, très petits composants facilement et euh, comment résoudre quelques problèmes qu'on va rencontrer euh, fréquemment. Avant toute chose, on va utiliser aussi le microscope pour analyser les circuits, donc voir si les circuits sont de bonne qualité. On peut euh, se promener à travers euh, notre circuit pour voir euh, les traces, la largeur de traces. Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas de problème au niveau de l'écriture, par exemple, au niveau des, euh, des pads pour chacun des composants. Sinon, on peut euh, utiliser aussi le microscope pour analyser ce que euh, la compagnie m'a offert. et C'est euh, tout simplement un échantillon d'une vue de coupe d'un circuit imprimé. Donc comme vous voyez présentement, je, je retrouve le, euh, le circuit imprimé dans une pastille comme ça ici en plastique et ils ont simplement moulé un, une partie de circuit imprimé euh, dans cette pastille qui va me permettre de visualiser la qualité des circuits imprimés. Donc ça c'est un échantillon qu'ils m'ont offert donc euh, comme vous voyez par exemple de ce côté-ci euh, on voit que c'est un circuit imprimé donc on suppose que c'est des vias qui sont dessus. Donc c'est pas mon circuit, cependant c'est le circuit qu'ils ont fabriqué dans le même lot que les circuits imprimés que j'ai commandés. Et tout ça est très très bien certifié dans leur documentation qui est fournie avec euh, les PCB. Donc comme vous voyez c'est un PCB, ici on a un via, donc je vais vous présenter ici, on a un via et une vue de coupe de ce via là pour voir à quel point euh, c'est une bonne qualité au niveau du PCB. Donc on peut voir euh, par exemple ici qu'on a un PCB de deux couches, donc une couche sur le dessus, une couche sur le dessous. Et euh, si on avait eu un PCB plusieurs couches, on aurait vu les couches internes. Donc c'est à ça que ça sert à avoir euh, un tel, une telle pastille. Ça nous permet de bien analyser les détails euh, d'une vue de coupe de PCB. On peut voir comment les vias sont faits. Donc on peut voir euh, comment, à quel point les vias sont bien étamés, en le sens qu'il y a euh, de l'étain à l'intérieur qui permet de faire le contact entre la couche supérieure et la couche inférieure on voit aussi l'épaisseur de cuivre sur le dessus et sur le dessous. Cette épaisseur là est définie euh, par des standards de l'entreprise, tout dépendant lorsqu'on commande des PCB. Donc c'est ce qu'on peut c'est l'analyse qu'on peut faire avec une telle euh, pastille. Donc c'est intéressant puisque cette pastille là m'a été fournie avec euh, mon PCB. Donc comme vous pouvez voir, on peut euh, voir vraiment euh, notre circuit de très très près et euh, ça nous permet d'analyser la qualité si on avait un circuit de plusieurs couches, ça serait encore plus intéressant parce qu'on pourrait voir les différentes couches de notre circuit imprimé euh, avec cette vue qu'ils nous ont offert. Donc, avant d'apprendre à souder des composants euh, des circuits intégrés, par exemple, avec plusieurs broches, il faut savoir comment souder des résistances, donc des composants à deux pôles, comme celui-ci. Euh, on va souvent retrouver euh, des résistances ou euh, des condensateurs dans ce format-ci. Et euh, donc, aujourd'hui, on va commencer par la résistance. Donc, la résistance... Il faut chauffer euh, premièrement le pad de droit ici pour euh, les droitiers. Ensuite, on va venir appliquer la résistance au bon endroit. On va venir euh, continuer à chauffer avec le pad de droit pour s'assurer que la résistance est bien en place. Et finalement, on va venir faire un dernier petit point de dur sur le pad de gauche. Simplement pour faire le lien électrique. Donc, le premier lien mécanique, on va le faire sur le pad de droite pour euh, les droitiers. Donc, on prend notre fer à souder de la main droite pour les droitiers. On vient mettre légèrement de l'alliage sur notre patte de droit. Donc tout juste assez pour, euh, comme vous voyez, il y a un petit bain d'étain, euh, juste assez pour pouvoir faire un lien mécanique, donc une, une, maintenir la résistance en place. Donc je vais venir souder ici avec mon fer à souder, je vais venir chauffer mon alliage pour qu'elle soit en fusion et je vais venir accoter ma résistance au bon endroit et je retire mon fer à souder. Et comme ça, vous voyez que la résistance est bien en place, bien centrée et qu'elle est maintenue par le lien mécanique du pad de droite. Par la suite, il suffit simplement de venir faire le petit lien électrique sur le pad de gauche. Étant donné qu'on sait que euh, le pad de droite est bien tenu par euh, un lien électrique et un lien mécanique, il suffit simplement de venir à côté de notre fer à souder ici, ajouter un petit peu d'alliage et le tour est joué. Donc, je vais venir... Rapidement, appliquer de la chaleur avec mon fer à souder et appliquer de l'alliage au même moment. Donc, je chauffe, j'applique mon alliage et le tour est joué. Donc, comme vous voyez, la soudure d'un composant à deux pôles, donc comme une résistance, un condensateur, une diode, une LED par exemple, c'est très très simple. On utilise toujours cette même technique. On soude d'un côté, premièrement. Euh, le côté droit pour les droitiers, le côté gauche pour les gauchers. On vient placer la résistance en appliquant un peu de chaleur. On applique la résistance, on retire le fer pour bien solidifier euh, le côté droit ou le côté gauche, tout dépendant euh, de quel côté on est plus à l'aise. Et ensuite, on vient finir de l'autre côté avec un petit lien électrique en éteint pour euh, terminer la soudure. Donc maintenant que je vous ai montré comment souder un composant à deux pôles, soit comme une résistance, un condensateur ou euh, n'importe quel composant à deux pôles, on va souder un composant avec plus de broches, donc un circuit intégré complet comme celui-ci, très petit. Mais vous allez voir, on va utiliser le même principe. Donc tout simplement, pour euh, moi qui est droit ici, je vais venir souder un pad ici. On va venir placer le composant ici ensuite. On va chauffer le pad pour maintenir le lien mécanique, pour maintenir le composant en place. Et par la suite, on va venir euh, faire un lien de l'autre côté de notre circuit pour euh, s'assurer que le lien mécanique est toujours là. Et finalement, on va souder les autres broches pour maintenir un lien électrique sur chacune des broches. Donc, on met un petit peu le composant de côté. Il faut s'assurer premièrement que le composant nous affiche euh, une patte numéro 1 et que celle-ci est bien alignée avec notre patte numéro 1. Comme sur mon circuit ici, la patte numéro 1 est mentionnée par le petit point blanc que vous voyez au bout de mes pinces. Et pour ce qui est du circuit, vous voyez qu'au même endroit, on va afficher... Une patte numéro 1. Donc je vais juste la remettre de ce côté-ci. Vous voyez que la patte numéro 1 était aussi mentionnée par un petit point blanc dans le coin euh, inférieur droit. Donc on va commencer par ajouter un petit peu d'alliage sur la patte en haut à droite pour euh, commencer la procédure. Donc ici, je chauffe, j'applique légèrement de l'alliage puisque les pattes sont très très petites. Il ne faut pas mettre beaucoup beaucoup d'alliage, donc très très peu, c'est suffisant. Ensuite, avec la main gauche, je prends mes pinces et je viens positionner euh, mon circuit. Je vais chauffer mon alliage qui se trouve sur mon pad et je vais venir placer mon circuit au bon endroit. Donc comme ça ici. Lorsque je suis sûr qu'il est au bon endroit, je retire mon fer à souder pour euh, que l'alliage se refroidisse et pour maintenir le circuit en place. Maintenant, à cette étape-ci, le circuit n'est pas parfaitement fixé. Si je, je peux réussir à le bouger avec mes pinces si je, je le bouge, donc il va falloir venir fixer ici le coin en bas. Euh, toujours préférable de venir solidifier avec le coin opposé euh, de l'autre côté, donc ce coin ici, pour être sûr qu'on a le maximum euh, de liens mécaniques avant de faire la procédure de souder les autres pattes. Donc c'est ce que je vais faire maintenir le circuit comme ça ici en place et je vais venir simplement appliquer un petit peu d'alliage sur la patte ici à l'opposé. Donc comme vous voyez j'ai mis de l'alliage sur cette broche-ci et maintenant ça me fait un contact électrique mais aussi un contact mécanique. Mon circuit est bien bien en place, je ne peux plus le bouger. Ça va me permettre ensuite de finir les soudures sur chacune des broches. Et euh, bien sûr, à cette étape-ci, si le circuit est un petit peu croche, euh, c'est le moment de le replacer. Puisqu'on a simplement deux, deux broches en plus, c'est les broches qui sont pivots de notre circuit. Donc, ça va nous permettre de le replacer facilement en réchauffant bien sûr les, les pins. Si on souhaite, euh, si on souhaite continuer la soudure parce que notre circuit est bien en place, il suffit d'appliquer un petit peu d'alliage sur chacune des broches et s'assurer que le contact électrique se fait Très bien sur chacune de ces broches-là. Et voilà. Donc maintenant, vous avez vu que j'ai mis de l'alliage sur chacune de mes broches. Et mon circuit est bien en place, bien fixé. Et c'est tout simplement la méthode de faire pour souder un circuit multi-broches. Et on, comme vous avez vu, on utilise la même technique que ce soit un circuit à deux broches, que ce soit un circuit à 6 broches. Si on avait un circuit à 30 broches, on utiliserait la même méthode. Euh, toujours s'assurer de bien positionner la première des broches. Placer le circuit, que ce soit un lien mécanique, la première des broches. Et par la suite, on soude une deuxième broche à l'opposé pour maintenir le lien mécanique. Et par la suite, euh, on s'assure que le circuit est bien euh, encadré dans sa, dans sa position. Et on termine par souder toutes les autres broches nécessaires pour euh, faire les liens électriques. Donc maintenant on va réutiliser ce qu'on a appris pour souder le circuit juste ici. Donc comme vous voyez les pads fonctionnent donc le circuit est à sa place comme ça ici. Euh, je vais vous montrer, on va utiliser la même technique qu'on a vue jusqu'à présent pour souder ce composant-ci. Donc on va commencer par appliquer un petit peu d'alliage sur la patte ici en haut à droite. Ça va nous permettre de euh, maintenir notre composant avec la main opposée tout en euh, plaçant le composant en même temps. Donc, on va appliquer euh, notre fer à souder ici, appliquer un petit peu d'alliage. Donc, tout juste assez pour maintenir notre composant en place. Donc, maintenant, on va venir chauffer le pad et venir placer le composant juste au-dessus pour s'assurer que la première broche est sécurisée et bien en place au bon endroit. Donc, il faut maintenir, euh, tant qu'on n'a pas placé notre composant, on maintient notre fer à souder dans la main droite euh, pour chauffer l'alliage. On retire lorsqu'on est certain que notre composant est au bon endroit. Et on s'assure par la suite qu'effectivement, chacune des broches maintient euh, un contact avec son pad juste en dessous. Cependant, pour des gros composants, plus le composant est gros comme celui-ci, vous allez voir, on va placer notre pince vis-à-vis -vis le composant et celui-ci va bouger. Donc celui-ci est très très sensible puisqu'il y a un pivot sur la broche qu'on vient de souder. Donc étant donné que c'est la seule broche qu'on a soudée, vous voyez que ça fait un effet de pivot. Donc il faut être très très minutieux avec un composant comme celui-ci. Pour ne pas faire briser ou euh, une fissure interne au niveau de la broche euh, qu'on a déjà soudée. Donc, on s'assure de bien placer le circuit et on va venir positionner un petit peu d'alliage ici sur la broche à l'opposé pour sécuriser le composant. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais placer mon fer à souder sur la broche ici en dessous, donc tout juste ici, et je vais venir appliquer un petit peu d'alliage juste assez. Comme vous voyez, je n'ai pas mis la bulle d'étain parce que sinon ça ferait une bulle qui viendrait faire un pont entre mes deux broches, vu que c'est très très petit. Donc maintenant, on peut voir que le circuit est très très stable, donc je ne peux pas le bouger euh, avec mes pinces. donc ça, il, je, je sais que ma soudure est faite. Cependant, euh, il va, je vais devoir souder mes autres pads ici pour m'assurer que tous mes liens électriques sont faits correctement. Donc, encore une fois, le truc qu'on va faire, ça va être d'appliquer notre fer à souder en premier sur, euh, sur les pattes. Et vous allez voir un petit peu d'étain qu'on qu applique et tout simplement, on laisse euh, tout ça comme ça. Ensuite, on fait la deuxième broche. Comme vous voyez, j'avais déjà de l'alliage sur mon fer à souder, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez que la simple petite goutte d'alliage que j'avais sur mon fer à souder était suffisante, puisque la broche est tellement petite qu'elle ne nécessite pas beaucoup d'alliage. Celle-ci aussi, cependant je vais en rajouter un petit peu pour euh, faciliter la suture. Donc euh, pour m'assurer que le contact électrique est bien fait. Donc vous voyez maintenant les soudures sont très très belles et on a mis suffisamment d'étain. Si on met trop d'étain, ce qui arrive c'est que ça va faire des ponts comme ça ici. Et euh, ça peut être dommageable puisque là on a un lien électrique entre deux pattes. On va régler ce problème-là soit en euh, réappliquant de la chaleur électrique, et notre fer à souder. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir utiliser la tresse à dessouder pour retirer l'alliage excédentaire. Ce que je vais faire, c'est utiliser la tresse comme vous allez voir présentement. J'applique ma tresse vis-à-vis -vis ma soudure. J'applique mon fer à souder par-dessus. Et ce que je vais faire, c'est appliquer un petit peu d'alliage. Tout simplement, juste un petit peu d'alliage pour aider à faire chauffer ma tresse pour venir absorber l'étain qui a été euh, entre les deux broches donc il faut pas mettre trop d'alliage pour pas trop absorber cependant en mettant juste un petit peu vous voyez que j'ai retiré mon pont et euh, j'ai une bonne quantité d'alliage maintenant sur mes broches mieux que la broche 1 par exemple qui est ici qui en a un petit peu trop maintenant on va faire pareil de l'autre côté on va appliquer le fer à souder et on va euh, mettre de l'alliage sur chacune des broches donc comme vous voyez on va appliquer le fer à souder on s'assure que la broche est chaude, on applique un petit peu d'alliage et c'est fait. Donc, comme vous voyez, j'applique vraiment pas beaucoup d'alliage et c'est ça le truc. Si on applique trop d'alliage, ça va créer des ponts entre les broches et ça va faire des bulles euh, d'étain sur chacune des broches. Donc, ça ne fera pas des contacts et ça va nous créer beaucoup, beaucoup de problèmes et même que les ponts euh, vont euh, peut-être endommager le circuit si euh, on essaie trop souvent de le chauffer, enlever l'alliage. Et on continue à chauffer, ça va avoir un impact considérable sur le composant et même la qualité du circuit. Puisque les pads qui sont ici, c'est des pads qui sont collés sur le circuit imprimé. Si on les chauffe trop, ceux-ci pourraient être décollés et ça va endommager notre circuit imprimé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Plusieurs liens aussi dans la description sont disponibles concernant tout ce qu'on a discuté dans la vidéo aujourd'hui, que ce soit la nouvelle compagnie que j'ai essayé les circuits imprimés, que ce soit le microscope, que ce soit mon équipement vidéo ou même la série de transistors, la série sur les transistors que j'ai réalisé il y a quelques instants, euh, toutes les liens sont disponibles dans la description et euh, encore une fois, cliquez sur j'aime si vous avez aimé et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.